Et voilà! Et voilà. Oh, Le plus court. Bien ouais, ça fait un bruit un peu de, de voiture de sport, je trouve. Hein? Et voilà! Je ne sais pas si quelqu'un a vu mais il sur le côté. Ah non, j'ai pas vu. Et vous allez entendre le moteur. Super brouille hein. On va pousser une petite accélération. Oui Une petite, hein, parce que... Et voilà. Combien de kilomètres Alors elle a ah quoi La voiture. La voiture. Elle a 1777 km. Il, y a... Il y a... DAB DAB, oui. C'est ouais. des différentes ondes. C'est des ondes numériques. Ah oui, d'accord. Donc le son est meilleur. Ah bon Et ici, la radio est comme ça sensible bien à l'avance hein, parce que quand je quand j'ai reculé l'atelier bah, j'étais facilement encore à deux mètres de la porte hein. d'accord voilà as la radio le téléphone euh, l'ordinateur de bord à mon avis non comme ouais moi je trouve aussi c'est la campagne freine bien Oui Par rapport à une camionnette C'est Oui, oui, tout à fait Et même, et même si tu freines fort Oui, c'est vrai qu'elle freine vraiment bien Vraiment très agréable Oui, tout à fait. C'est vraiment super. Elle est vraiment très très chouette. Il y a juste le tape-cul à l'arrière, parce que moi je le sens aussi. Hein. des phares qui s'allument automatiquement donc ici on va vous montrer comment est-ce qu'on sort Martin de la voiture il y a toute une série de sangles qui le protègent hein. ça c'est vraiment qu'on puisse dire c'est bien solide hein. alors le tout c'est de rien oublier de retirer parce qu'il y a beaucoup de bazar hein. Alors ah, celle-ci, donc on va crocher, voilà, Là, ça va. Alors... Ok, tu peux y aller, Martha. Ouais, voilà, donc il recule tranquillement. Un peu à droite, un peu à droite. Un peu à droite. Voilà. Ok, parfait, très bien. Encore un peu à droite, à droite, à droite, à droite. Non, à côté. Attends, je vais le faire, vais le faire. Voilà. Doucement, doucement, tout droit maintenant Voilà, très bien Stop Je voilà. ne pas oublier de couper je, je, je, je, je, coupe, je coupe le voyant Tu peux reculer Voilà Et voilà Et maintenant, pour fermer et voilà